Yo les esprits gagnants, c'est Damien et dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux avoir une nation rose-vie ou faire de l'investissement immobilier. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu, feras, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc je reçois beaucoup de, de questions, je vois beaucoup de personnes poser la question et toujours. Une chose ou l'autre. Donc, assurance vie versus investissement immobilier, investissement immobilier versus bourse, bourse versus entrepreneuriat, etc., etc. On a toujours tendance à vouloir avoir une solution en binaire. Alors moi, je viens de l'IT, hein, je fais des études en informatique et c'est vrai qu'on a le langage binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est jamais gris. Mais dans la vraie vie, c'est pas forcément ça. Et l'assurance-vie, on ne peut pas l'opposer en fait à l'investissement immobilier. On ne peut pas dire que c'est mieux d'avoir une assurance-vie que de faire de l'investissement immobilier. C'est juste deux sources de revenus supplémentaires qui sont différentes et qui n'ont juste en fait rien à voir. Une assurance-vie, tu vas faire un effort d'épargne tous les mois pour mettre de l'argent de côté. Et cet argent va grossir au fur et à mesure. Je décorèle la vidéo hein, des potentiels. Tu as compris, euh, euh, est-ce que le fonds euro il est pourri Est-ce qu'il faut investir Est-ce qu'il faut faire piloter on pourrait voir ça encore dans une autre vidéo, mais on ne va pas rentrer en détail dans les mécanismes de l'assurance-vie. On va juste dans la logique entre l'assurance-vie et euh, un investissement immobilier. Donc, il va falloir tous les mois que tu fasses un effort d'épargne pour euh, capitaliser et au fur et à mesure, augmenter, augmenter euh, le montant que tu as mis avec des intérêts qui vont se cumuler, etc. etc., etc. Donc, est-ce que c'est mal au final de faire de l'assurance-vie la, euh, Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas le plus, euh, le plus, euh, le plus pertinent le plus efficace. Pour autant, ça te permet d'avoir de l'argent relativement liquide et accessible à relativement court terme. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant. À côté de ça, effectivement, l'investissement immobilier, ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas dire l'un ou l'autre. Ça serait plutôt les deux, mais pour des objectifs différents. Puisque dans l'investissement immobilier, ce qui va se passer, c'est que tu vas profiter de l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier C'est assez simple. C'est qu'en fait, tu vas pas forcément mettre d'argent. Et tu vas mettre zéro et tu vas acheter 100. Et du coup, tu vas, grâce au prêt immobilier, euh, pouvoir acquérir, pouvoir acheter un bien, en fait, on a, que théoriquement, tu n'as pas les moyens, au final, d'avoir. C'est-à-dire un bien à 100 000 euros, tu vas mettre zéro et tu es le propriétaire du bien. Et tu vas le faire financer par la banque. Et quand on fait la boucle de l'investissement immobilier rentable, on fait en sorte que le locataire rembourse la banque, que le locataire rembourse les charges et en plus, il te reste de l'argent. Donc, avec l'investissement immobilier rentable, ce qui va se passer, c'est si que tu vas, tu vas faire profiter de l'effet de levier. Au-delà que ton investissement immobilier soit, soit payé, en plus de ça, ce qui est magique, c'est que tu vas te faire de l'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Au moins une enveloppe pour pouvoir réparer les travaux, etc. Et encore mieux si tu as une énorme rentabilité, une bonne rentabilité, tu vas pouvoir tirer de, de revenus complémentaires et au fur et à mesure bah, vivre carrément de tes investissements immobiliers. Donc, on n'est pas dans la même stratégie. L'investissement immobilier en gros, c'est aller faire travailler de l'argent que tu n'as pas d'une certaine manière, tandis que l'assurance-vie, c'est aller euh, ajouter et profiter de l'effet cumulé euh, que tu vas avoir en mettant un petit peu d'argent tous les mois, tous les mois, tous les mois. Quelle est la meilleure chose Aucune. Fais les deux. Parce qu'il faut multiplier les sources de revenus. Et euh, par exemple, si tu as des enfants, ouvre-leur une assurance-vie. Tu ne euh, vas pas gagner beaucoup, mais au moins tu prends l'habitude euh, de te payer en premier. Robert Kiyosaki, donc l'auteur, le célèbre auteur, euh, le père de l'éducation financière, le célèbre auteur de père riche, père pauvre, euh, le dit de se payer en premier. Alors, la vraie signification de se payer en premier, c'est en fait, c'est d'avoir plus sa société et en fait, de se payer avant que l'État ne te charge. Là, si tu es salarié, ce n'est clairement pas possible. Mais En tout cas, tu te payes en premier de, et tu fais en sorte de toujours mettre de la zone côté, une assurance vie avec un virement automatique. Ça, te discipline à faire ça. Et même si ça ne te rapporte pas énormément, le fait de te discipliner, le fait d'avoir un ancrage euh, et au fur et à mesure, ça va faire des étapes qui vont te permettre de passer au niveau supérieur doucement. On a le temps, on a le temps au final. Tu, tu vois plein de choses où, où on veut se précipiter. Mais ça, comme je dis souvent, c'est un marathon. On verra, on comptera les points à la fin, pas au bout de trois mois. Donc, tu as le temps, dès le moment où tu te formes, dès le moment où tu passes à l'action, où tu ne fais pas juste. Où on n'est pas juste là pour râler, là pour consommer, mais on est là pour consommer, produire, appliquer. Consommer, produire, appliquer. Là, tu vas faire des choses magnifiques et l'assurance vie, oui. je ne vais pas te vendre du rêve, ce n'est pas le pilier euh, le, plus, le plus intéressant pour, pour aller vers de l'indépendance financière, de la liberté financière par exemple. Mais pourquoi pas en avoir Et l'investissement immobilier, c'est une voie royale pour aujourd'hui faire travailler de l'argent qu'en fait que tu n'as pas. Et c'est ça la, la magie. C'est que tu fais travailler de l'argent que tu n'as pas, mais tu as cette pierre-là. Et du coup, l'avantage, c'est que tu as profité de l'effet de levier, mais si tu as un problème, tu as toujours cette pierre que tu peux revendre. Et ça, on ne va pas parler de bourse, mais c'est quelque chose en, en, en bourse où tu peux plus facilement te mettre en, te mettre en danger par rapport à l'effet de levier. Mais en tout cas, l'effet de levier en immobilier, c'est juste magnifique. Donc, bien évidemment, je t'encourage à faire de l'investissement immobilier. Ce que je veux voir dans cette vidéo, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, ce n'est pas d'opposer les choses. Le salarié contre l'entrepreneur. L'assurance-vie versus euh, l'investissement immobilier. Ce n'est pas, pas forcément ça d'avoir le mindset qui va te permettre d'aller à la vitesse supérieure. Il faut plutôt se dire, investissement immobilier, entrepreneur, comment converger Salarié, entrepreneur, si je ne suis pas content d'un côté, je veux de l'autre, mais il n'y a pas un mauvais, un bon. Le plus important, c'est est-ce qu'en étant salarié, je suis aligné avec mes valeurs est-ce que je kiffe la vie Est-ce que je profite de mes proches Est-ce que j'ai suffisamment d'argent Ou est-ce que je me sens enfermé dans une prison Entrepreneur, est-ce que je kiffe la vie Est-ce qu'au final, je ne suis pas enfermé dans mon business Donc, c'est les mêmes questions au final. Il n'y a pas l'un contre l'autre. Il n'y a pas le, bon, le, la, le, le, le fait de la, le, le méchant et le gentil. Ça, c'est. Ça y est, c'est dépassé. Ça fait peut-être vendre, mais c'est dépassé. Ce qu'il faut le, le mieux, c'est pas opposer les choses, mais assembler les choses, associer les choses. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-moi dans, dans les commentaires si tu as une assurance vie, si tu fais de l'investissement immobilier, si tu penses que si on fait l'un, on ne peut pas faire l'autre. Alors donne-moi ton point de vue, c'est intéressant dans les commentaires. Je me fais toujours un plaisir de lire, de lire, de lire, de lire tes commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like et abonne-toi à la chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton, le bouton s'abonner, tu auras la cloche, tu cliques bien sur la cloche, ça va te permettre d'être prévenu voilà, quand je publie de, de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, sois un producteur et pas un consommateur. Donc va ouvrir une assurance vie si ce n'est pas fait. Fais de l'investissement immobilier. profite, sois aligné avec ta vie, kiffe la vie tout simplement. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao